c'est une plante qui s'appelle la berce spondyle alors voilà c'est le juste le bon moment pour récolter cette plante donc c'est une plante qui n'est pas évidente c'est une plante qui est plutôt réservée à des gens qui ont déjà quelques années d'expérience ça dépend de, du temps que vous y passez mais si vous êtes à fond deuxième ou troisième année si, voilà, si vous faites ça en dilettante il faut plutôt attendre 4 ans donc cette plante on peut la reconnaître les traits découpés mais elle ressemble à d'autres qui sont toxiques donc c'est déjà c'est pas facile à expliquer et en plus il euh, y a des très grosses toxiques qui lui ressemblent. cependant elle est super intéressante c'est que elle a un petit goût de mandarine et ce pourquoi je me suis arrêté c'est que ici il <rire> y a le bouton floral donc qui est super alors le point voilà le bouton floral voilà comment il se présente et ça ça sent la mandarine c'est super c'est super bon donc cette plante va faire euh, donc entre 1m50 et 2 mètres plante c'est la berce spondyle, c'est l'herbe à lapin aussi, hein, autrefois c'est vous dire à quoi elle servait autrefois et ce qui est bien dommage parce que c'est une plante qui est vraiment très intéressante euh, couplant l'appelle aussi le ginseng européen, donc ça vous indique un peu euh, quelles sont ses propriétés donc stimulantes, donc pas besoin d'aller chercher le ginseng euh, on a cette plante, la berce spondyle faut apprendre à connaître comme je vous disais tout à l'heure c'est une plante avec laquelle on qu'on peut confondre avec une autre berce la grande berce qui est très très euh, brûlante au niveau de la peau on, on peut même faire des séances à l'hôpital à cause de, des brûlures qu'elle peut occasionner celle là aussi dans une moindre mesure chez certaines personnes très allergiques mais euh, Normalement, elle, euh, moi, je n'ai jamais eu ce souci-là, mais comme je sais que ça existe, je vous, le, je vous en parle pour que vous puissiez faire attention si jamais vous avez ce genre de d'allergie dermatologique facile. Quoi. Voilà, donc c'est une petite plante au goût de mandarine que je vous recommande. Bon appétit, bonne récolte. Pensez à liker, vous abonner pour rien manquer. Bye-bye.